Pour insérer un texte ou un tableur, Donc nous commençons par ajouter une nouvelle diapo en faisant un clic droit sur la diapo existante et un clic gauche pour sélectionner la nouvelle diapo. Je vais prendre une mise en page avec un titre et deux cadres. Sur le premier cadre, je vais taper du texte suivi d'une énumération. Donc, il est possible d'appuyer sur la touche tabulation pour les mettre en retrait et le formatage dépend du modèle que l'on choisit à la base. Pour le tableur, nous cliquons sur la petite icône insérer un tableau. Nous sélectionnons le nombre de lignes et de colonnes et alors il est possible de changer sa couleur ou encore d'utiliser diverses options qui sont proposées sur le côté.